Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui je vais te présenter une bizarrerie qui moi me fait penser qu'on vit dans une simulation informatique, un jeu vidéo, un truc comme ça. Alors c'est un de mes potes qui a trouvé cette histoire, c'est à propos de la Terre et de ses dimensions, et c'est l'énigme, alors on y va. Alors c'est un de mes potes qui s'appelle Mister137, qui a fait une découverte. Euh, un peu par hasard, mais il aime bien faire des lignes partout J'ai pas de bizarre, effectivement, un peu comme moi quoi. et il a essayé de voir si en tant que gentil marcheur, pèlerin jusqu'à combien de temps, quelle longueur tu peux faire quand tu marches tout droit, tout droit sur la planète comme ça, tu pars dans une direction un peu à la forest Gump tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu marches, tu marches, tu marches jusqu'où tu peux aller, quelle est la distance que tu peux faire en marchant tout droit ça peut être intéressant à vérifier ça. Alors, bah, la première chose que tu fais, c'est que tu prends une carte et tu vérifies quelle est la plus longue ligne que tu peux faire au monde. Alors j'ai sorti une carte. J'ai sorti ma boussole et puis je me dis, bon, ben bah, voilà la carte du monde. Qu'est-ce que je peux faire Quelle est la plus longue ligne du monde Alors je cherche. Hein. Ah, moi, je, je, je veux pas marcher dans l'eau, hein. puis euh, voilà, je peux pas non plus traverser les océans. Donc là, ça me semble pas très très long. Euh, je vais essayer de viser un peu plus par là. Hein. Ça me semble pas mal. Ah Et puis là, il y a un tout petit point vachement intéressant. Euh, El Giza. Là, on pourra passer droit au milieu, Le canal de Suez. Ouais, ça presque un co comme un canal. Euh, là, c'est pas mal. De... Tout le long, je peux marcher. Il ah, ya même le désert, donc je suis pas obligé de passer en Himalaya. Je passe en dessous, c'est pas mal du tout. Et je me retrouve au bout de la Chine. Là, j'ai euh, Vladivostok. Bon, ok. Alors, ça, c'est une manière de voir euh, la chose. Euh, c'est la ligne. Euh, on peut chercher hein, si je mets la pointe là au bout. Hop, est-ce qu'il y a une plus longue ligne On voit pas trop de plus longues ligne, Non, non, plus là. Je que je peux quand même traverser le, le Nil, hein, ça peut être pas mal. Après, je me retrouve au sud de la mer Caspienne, ça passe. Ouais, le désert là, au Tadjikistan, j'ai un petit peu un col à passer, mais ça va, c'est pas énorme en fait. Euh, L'Afrique, l'Amérique, non, bah, c'est sans comme une mesure, quoi. je vais pas pouvoir faire ça. Là, ça passe pas trop, je peux pas aller en ligne droite. Il y a le les Caraïbes, Belgique, le Golfe du Mexique. Non, ça passe pas. Donc vraiment, c'est comme ça. Je peux aller depuis l'Afrique en passant par euh, Guisey, hein, les pyramides. Ça peut être sympa à visiter. Et puis je continue par là. Hop, et je me retrouve là-bas. Là. Ah, petite subtilité quand même. Hein. Euh, la projection de la carte. Parce qu'une carte à plat, euh, <rire> euh, je vais pas pouvoir marcher comme ça avec une carte à plat. A savoir que la Terre, ben, elle n'est pas plate. Ok, alors euh, pff, ben là déjà je me suis fait avoir parce que c'est une carte projection Robin. C'est un peu bizarre. Mais il n'écrase pas trop le haut. Hein, parce que des fois, on voit le haut est éclaté. Alors la, la plus ancienne vraie projection qu'on utilise couramment, c'est celle de Google Maps, à ras du sol. Mais c'est celle qu'a inventé Monsieur Mercator. Mercator, lui, c'était un navigateur. Il voulait naviguer à la boussole. Donc, pour que tu puisses naviguer à la boussole, ben, il faut que tu puisses garder ton cap toujours. Tu mets le nord dans le nord et tu continues toujours dans la même direction, la même direction, la même direction. Donc, les angles doivent être justes. Donc, les, les angles là doivent toujours être pareils. Et ben, ça donne la projection de Mercator, qui est souvent une des plus courantes, mais une qui est vraiment à ras du sol. Elle est très bonne, c'est pour ça qu'on l'utilise pour Google Maps. Mais sinon elle n'est pas bonne du tout, parce qu'en général le, le Groenland il paraît énorme, tout paraît énorme Alors là c'est une robine, donc c'est déjà un peu plus étalé Mais avec la projection de Mercator, on ne trouve pas exactement ça On se retrouve un peu plus du côté de Shanghai C'est une ligne comme ça Et un peu plus au sud, donc elle est encore plus longue que ce que je pourrais voir avec ma projection robine Mais c'est pas grave, je crois que tu as compris le concept On peut aller avec la plus longue ligne du monde, comme ça à pied, à pied sec, juste en traversant un pont par dessus des fleuves comme ça, sans devoir se mouiller c'est vraiment le pèlerin qui marche bon alors du coup mon pote on lui a dit bah la carte à plat c'est pas terrible même une projection c'est pas terrible parce qu'en fait ça change beaucoup si tu utilises euh, autre chose donc hop, on change il faut un globe <rire> parce que le globe au moins ça c'est un vrai truc qui est, euh, qui est conforme à la réalité de la planète, et puis encore, on sait maintenant que la planète n'est pas tout à fait une sphère, mais que c'est plutôt une sphère qui est aplatie et un planétoïde même, parce qu'elle est aplatie, mais elle n'est pas très régulière, il y a des bosses et des creux. Euh, ça, ça compte quand on veut de la précision. Donc, du coup, si je veux jouer au même petit jeu, ben, je prends une ficelle, ça va pas être évident. Alors je prends une ficelle et je vais essayer Je ben, ben, suis un peu obligé de passer par ce petit pont euh, qui se trouve être l'Egypte hein, quand même Et voilà je fais ma ligne donc c'est le chemin le plus court. Et le chemin le plus court sur une sphère, ça n'a pas grand chose à voir. Le chemin le plus court sur une sphère, il est toujours un petit peu différent de sur une droite. Alors là, on a bien une belle ligne droite, en fait. Mais le chemin le plus court sur une sphère, c'est ce qu'on appelle la ligne orthodromique. Et le chemin le plus court sur une carte, c'est la ligne l'oxodromique des mots un peu barbares, mais effectivement on n'arrive pas à la même chose mais ce qui est intéressant c'est que si je cherche la ligne la plus grande du monde autant que ce soit sur une carte que si c'est sur mon globe donc la vraie ligne et eh ben en fait euh, j'ai à peu près la même chose je tombe aussi sur la même ligne qui traverse l'Afrique et qui passe par ce petit point particulier, le Caire, Egypte, les pyramides, ça peut être pas mal d'aller visiter. Donc c'est pour ça que les avions, si tu fais Paris, New York, ben, t'as de grandes chances de passer par Terre-Neuve. Ça paraît logique, dès qu'on vient de l'Europe. Le des fois ça paraît pas logique quand on regarde sur une carte c'est à plat mais c'est comme ça alors ton, ton globe, ben voilà donc finalement ma plus grande ligne du monde autant si je la regarde à plat que si je la regarde sur mon globe ma plus grande ligne du monde elle passe par un point identique qui se trouve être les pyramides de Gizeh c'est intéressant ça hein il y a encore un autre truc qu'on pourrait faire hein. dans les adeptes des grandes lignes euh, Qui sait qu'il y a, a d'autres gens qui font ce genre de petits trucs Est-ce qu'il y a un explorateur qui peut faire ça ben, Il se trouve qu'il y a Mike Horn Mike Horn c'est un adepte Lui il a fait l'équateur Ici, latitude 0 il a appelé ça La petite bosse que j'ai là Donc il a suivi tout le tour de la terre là-dessus Après il a fait un truc Il a voulu suivre euh, les lignes du cap de, depuis le Cap Nord Rester au nord le plus possible. Mais du coup, euh, ben ça c'est des longitudes, donc on reste toujours sur la même ligne horizontale. Là. Et il se trouve que si on fait la plus grande ligne du monde sur une latitude, et encore une fois, on se met presque à 30 degrés et encore une fois, on passe par les pyramides d'Egypte. Toujours à pied sec, hein. puis on continue, on continue et on se retrouve de nouveau au fin fond de la Chine. C'est assez drôle quand même. Hein Il y a trois manières comme ça de faire des plus grandes lignes du monde. Donc la ligne loxodromique sur la carte, la ligne orthodromique sur le globe, la ligne de latitude. Et les trois, on passe par ce point, le Caire, les pyramides d'Egypte. Donc là bon, je le fais de façon tout à fait artisanale parce que c'est assez démonstratif. Mais après, on peut utiliser des outils comme Google Earth, et puis faire des lignes, des polygones, et puis la ligne la plus courte, et chercher tout ça. Et c'est assez bluffant, parce qu'effectivement, on peut ajuster un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, et on doit vraiment passer là au milieu, entre la Méditerranée, la mer Rouge, et puis on tombe vraiment sur les pyramides. Si on veut éviter la mer Caspienne aussi, là, on ajuste, on ajuste, et on tombe vraiment, vraiment, vraiment précisément sur la pyramide. La pyramide c'est quoi Eh ben la grande pyramide de Khéops, c'est la plus grande pyramide du monde, mais aussi le plus grand bâtiment du monde, le plus haut. Donc les plus grandes lignes du monde, on fait les intersections des trois plus grandes lignes du monde, avec les trois méthodes que je t'ai expliquées, et on tombe pile poil sur le plus grand bâtiment du monde. En tout cas, il est resté pendant l'immense majorité de l'histoire de l'humanité. Donc euh, ça fait pendant des millénaires et c'est que depuis une centaine d'années qu'il a commencé à être dépassé par quelques gratte-ciel new-yorkais. Et puis euh, bah, maintenant on a quand même des tours comme euh, en Arabie, euh, aux Émirats arabes unis, euh, on a des tours qui sont assez gigantesques, à Dubaï par exemple. Hein. Mais en fait, euh, bah, combien de temps ils vont tenir hein Là ça fait des millénaires que ces pyramides tiennent, tandis que là... Donc on a même euh, trois grandes pyramides et quelques petites satellites donc les trois plus grandes lignes du monde sont au même à l'intersection de ces trois plus grandes lignes du monde, on trouve les trois plus grandes pyramides, les bien connues pyramides de Chéops Kephren et Mykérinos. C'est vachement intéressant hein Et puis il euh, y a un rapport du nombre d'or aussi, entre euh, proportions dorées, un petit bout plus un grand bout qui va côté de la Chine et on se trouve pile poil dessus. Franchement là c'est comme si quelqu'un avait joué à Minecraft ou à SimCity hein, pour être un peu plus de mon époque. D'abord tu terraformes le truc, tu te fais ta propre petite euh, ta propre petit terrain, puis ensuite tu vas l'habiter, tu joues, tu fais tes expériences. Donc finalement si on a un pèlerin qui a une carte, ou alors l'équivalent, c'est qu'il va à pied à la boussole et qui suit un cap. Ou alors si tu as la connaissance de. La Terre qui est un globe. Ou alors si tu suis une latitude. Donc ça, ça veut dire que ben, tu as le même climat un peu tout du long. Tu peux avoir le même angle de l'étoile polaire par rapport à ton sol. Hein, si tu suis toujours la même latitude. Tu as trois manières différentes de tomber sur les plus grandes lignes du monde et sur les plus grands bâtiments du monde. Il y a quelque chose d'intéressant. Hein, les plus grands, les plus grands un peu penser certaines philosophies on va dire un message message codé l'énigme hein l'énigme du sphinx allez voilà voilà alors on a abordé une partie de l'énigme du sphinx on a essayé de voir justement est ce que nous sommes sur un, un jeu vidéo dans une planète terraformée est ce qu'il y a des lignes directrices une géométrie sacrée tu peux aller voir ma vidéo sur la géométrie sacrée je te conseille aussi d'aller voir les vidéos de mon pote Mister137, je te mets le lien en-dessous. Et puis comme ça, tu pourras voir énormément plus de lignes sur le globe et des petites énigmes sympathiques. Qui a conçu cette planète Quel est le point le plus éloigné de tous Un petit aperçu ici au milieu du Pacifique. Ou quel est le point central de tous Et on retrouve encore les trois grandes pyramides selon plusieurs manières de voir le point central du monde. Toutes les terres émergées habitables du club, comme le disait l'abbé Moreux, effectivement ça se vérifie. J'ai un autre pote qui a vérifié tout ça, ça marche. Il faut vraiment enlever l'Antarctique. Mais les terres émergées habitables, donc émergées c'était il n'y a pas longtemps, parce que si on monte quelques dizaines de milliers d'années en arrière, toutes les surfaces changent. Donc euh, on doit vraiment être dans un moment ici et maintenant, un moment précis où on nous a placés pour vivre une expérience. Le jeu vidéo, il est là. Ça fait que j'y t'ai hein. en fait tous les gens que tu croises ils jouent aussi aux jeux vidéo un peu comme euh, quand on se croise dans un jeu on a tous du matériel différent on a tous une vie différente on a des capacités différentes mais en fait on interagit tous en même temps dans le même jeu bon je te laisse méditer à tout ça ça te retourne le cerveau alors garde l'esprit ouvert à plus